Des produits toujours plus personnalisés, des conseils toujours plus pertinents. Chaque jour, nous vous accompagnons pour vous offrir des services vraiment sur mesure. L'intelligence artificielle nous permet d'anticiper vos besoins et de mieux vous guider grâce à l'analyse des données que vous nous confiez. L'application mobile d'une de nos banques de détail à l'international et bientôt dans d'autres réseaux, propose des conseils personnalisés sur vos dépenses ou des recommandations les plus adaptées à vos besoins. Ce n'est que le début.